Hop là, ça y est, mes pings sont montés, mec. À 150, <rire> non. Enfin, bon, je sais pas, ouais, t'es mort. Alors, veux... Et c'est record, et ça va être mis sur la chaîne des Craft, euh, déjà présent.